2 juillet, c'est parti. Ah, c'est parti, et eh bonsoir à tous et à tous, et, à tous. et, et retour hein, au mois de juillet, donc effectivement on va faire des émissions au mois de juillet, parce que Marc prendra ses congés payés en août, donc on a encore les moyens techniques, et donc voilà, notre émission Radar 108 du jeudi 2 juillet 2020, intitulée « Abstention, insubordination » et sous-titré ils ont voté, et puis après. Voilà, en référence à notre ami Léo Ferret. Alors on voit un petit équinoderme euh, qu on, qu on appelle, que les, tous les enfants connaissent sous le nom de Monsieur Hérisson, qui euh, a pour seule tactique, quand il est en danger, de se mettre en boule, ce qui est assez... Euh, euh, ce qui est assez grave pour cette petite bête parce que à la fois si effectivement euh, on, on exige de vous un redressement fiscal et que vous vous mettez en boule et eh bien ça peut se retourner contre vous mais si par contre une voiture arrive sur vous plein tard la nuit parce que cette petite bête a plutôt des morceaux nocturnes et bien, vous vous roulez en boule sous l'asphalte et vous êtes faites extra est-ce qu'on peut dire roule ma boule bah, on peut dire roule ma boule mais dans ce, dans ce cas là euh, le ma boule c'est plutôt celui qui conduit la voiture à toute vitesse en pleine nuit donc voilà donc, Abstention, à subordination, pourquoi C'est tout simplement parce que cette émission l'a décidé avant le, le deuxième tour illégal des dernières municipales, vu qu'au niveau du code électoral, les deux tours doivent se tenir à une semaine. Voilà, et donc normalement ces élections il euh, faut faire en, en septembre, le dimanche de septembre, mais bon ça s'est fait comme ça, avec la simplicité de l'entierité de, des états-majors euh, de politiques. Pourquoi dans Parce son intégralité Oui, de l'entièreté, c'est-à-dire que les le, le partis nationalistes, anticapitalistes, de culture de niveau comme les autres, tout le monde, tout le monde a sauté sur l'occasion. Donc on a fait le premier tour pendant la pandémie de Covid-19, on a fait le deuxième tour pendant la pandémie de Covid-19, On roule ma poule, la ville va basile, tout va bien, voilà. Donc... Comme, euh, comme le chantage de notre ami Léo Ferret, si ils ont voté et puis après, eh bien on va parler de cet après. Alors j'ai mis euh, Orano, le logo. Euh, donc euh, ils ne sont pas gilets jaunes mais bon ils font un petit gribouillis jaune, voilà. Donnons toute sa valeur au nucléaire. Ben oui, c'est le slogan. On a Air France. Alors Air France, euh, France is in the air. Tu vois, alors c'est un peu comme les particules d'amiante qui te retombent sur la gueule à Rouen. C'est dans l'air, c'est comme ça. Alors, et Renault, c'est la vie avec passion. Euh, C'est-à-dire que tu, tu finiras pas en tôle, même si les voitures sont parfois fabriquées en tôle. Oh, mais non, mais tu, tu, tu partiras avec pas... passion au Liban. Euh, voilà, en, en as... Allemagne. Voilà, tu te feras la mal. Tu te feras la mal au Liban. Voilà. Euh... Et donc, on va parler de tout ça parce qu'à la fois, en ce qui concerne le nucléaire, l'industrie automobile et, euh, et les transports aériens, donc, euh, et même les fabricants de matériel aérien et, et du spatial, ils ont tous touché leurs petites subventions. Parce que... Parce que le confinement, ça a été vraiment très dur pour les industriels. Euh, on oubliera de parler du groupe Orange qui a fait des super bénéfices. On oubliera de parler des grands groupes qui s'en sont mis plein les poches. Mais par contre, là, les gens qui touchent des dividendes au niveau des fabricants d'armes, ceux qui fabriquent les rafales pour non, pouvoir servir non, des dividendes d'un actionnaire bien il n'y a rien de mieux qu'un petit coup d'argent public à concurrence de 800 millions d'euros pour faire l'affaire voilà euh, eh bien je vais, comme je vais vous l'expliquer, euh, en tant que contribuable, et surtout les plus faibles contribuables, c'est-à-dire ceux qui ne payent que l'impôt indirect contre la TVA, et eh bien payent proportionnellement beaucoup plus pour ces marchands d'armes et pour leurs clients, donc pour M. Al-Sisi, pour M. Mohamed El Saman, voilà, pour M. Modi, le Premier ministre indien, que, que ces gens riches qui eux se gardent. Voilà, donc euh, on se garde. Sur ah la oui, je voulais te remercier, oui. parce que tu as mis une belle musique, c'est peut-être une de mes préférées. À propos de Nicolas N. Barth, de Baez. Ah oui, de John Baez. Oui. Ah oui. Ben oui, mais c'est. Tu sais. C'est peut-être pour ça que je suis anarchiste aujourd'hui. Saco et Vanzetti, quand, quand on va arriver la date, oui. la date en but de, de leur exécution, Saco et Vanzetti euh, restent des, des symboles euh, universels euh, de. Des luxes sociales, et en plus, l'avantage, c'est euh, étant, qu'étant anarchistes, euh, ils ne sont pas affiliés euh, euh, à, des, à des états majeurs. Ils plus que... Non n'étaient Non, non, non, ils étaient anarchistes, ça oui, peut être... n'importe quoi. Ouais. Ouais, franchement, n'importe quoi, excuse-moi. c'est vraiment, vraiment une contre-vérité historique. C'est ah, pas grave, hein. bon, c'est pas grave. ça peut était membre du Parti communiste américain, et on espionnait les Russes pour leur laver. Je ne dis pas tu ne pensé qu'il fallait les tuer. Mais franchement, ils n'étaient même artiste. Ils étaient un au Parti communiste américain. C'est pas grave en fait. C'est pour ça qu'ils avaient les moustaches de Staline Bon, alors, ça alors, je l'ignorais. Lavez-vous les mains « La télévision s'occupe de vous laver le cerveau ». Alors, bon, j'ai trouvé ça très bien, c'est-à-dire de la part d'une infirmière, donc des personnels de santé. C'est peut-être le, le meilleur slogan que j'ai trouvé. « Lavez-vous les mains, la télévision s'occupe de vous laver le cerveau ». Alors, effectivement, les, les, les médias, ils ne font pas du « green ils font, ils font du « brain watching », donc ça lave à, à, à, à tout le bras. Donc, « Errare » ou « West Perseverare diabolico. Voilà, J'ai pas oublié mon latin. Et euh, vas-y euh, rétro, un, Satanas. Non mais attends. C'est une maxime qui est faussement attribuée euh, à Sénèque, donc dirigeant romain, philosophe, stoïcien et dramaturge contemporain, du juif palestinien, non, du juif palaisien de Palaiso, Jésus de Funès. Voilà, Donc on a parlé euh, dans notre dernière émission. Voilà. Euh, alors, après Tchernobyl, nous avons eu droit à la gabegie et à l'incompétence soviétique comme ultime explication de la catastrophe nucléaire perpétuelle débutée le 26 avril 1986. Après Fukushima, nous avions eu droit à l'erreur humaine nippone et à la sismicité de l'archipel japonais comme raison finale de la catastrophe nucléaire perpétuelle débutée le 11 mars 2011. Si dans les deux cas cités précédemment, l'erreur est intrinsèquement humaine, Persévérer à commettre une erreur identique, dont la létalité des conséquences sanitaires et sociales dépasse très largement la durée des plus longues civilisations humaines connues, est une mortelle impasse onusienne à caractère diabolique. Voilà pourquoi, comme tous les ans, visité par des amis, euh, dont j'en ai deux exemplaires d'ailleurs, qui m ont expliqué cette visite, et pour la 18e année consécutive, je vais jeûner en ne bouvant que de l'eau durant 4 jours, du 6 au 9 août 2020. Et après tu fais une grève de la faim. Non, c'est pas une grève de la faim, c'est un jeûne en commémoration des bombardements nucléaires des villes japonaises de Hiroshima et de Nagasaki, et en hommage aux millions de victimes anonymes des criminelles dispersions accidentelles et volontaires de particules radioactives dans la biosphère terrestre. Il faut cesser de parler d'énergie nucléaire. En effet, la part du nucléaire dans la quantité totale d'énergie consommée par l'humanité est de l'ordre de 3,39%. Les énergies dites renouvelables, hydrauliques, éolien, solaires et biomasse culminent à 22,85%. Les énergies fossiles chimiques, qui sont aussi des matières premières, n'oublions pas tous les plastiques, tous les polymères, représentent plus de 71,26% de notre consommation énergétique totale. Voilà quelle est la part économique réelle du criminel mensonge onusien Atom for Peace, mensonge proféré la toute première fois par le président des États-Unis d'Amérique, Dwight David Eisenhower, devant l'Assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre 1953. Ce mensonge a été originellement prononcé pour créer une diversion médiatique vis-à-vis du lancement politique programmé d'une course à l'armement nucléaire prétendument dissuasive. Cette mortelle course à la toute puissance destructrice thermonucléaire s'accélère, c'est temps derniers. Premièrement, traiter sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, en octobre 2018, Donald Trump annonce son intention de retirer les États-Unis du respect de ce traité signé en 1987 entre Michael Gorbachev et Ronald Reagan. Finalement, ce traité est dénoncé par l'administration américaine le 1er février 2018. 2019, le retrait américain devient officiel le 2 août 2019. Deuxièmement, le 1er juillet 2019, incendie dans un sous-marin nucléaire russe de la flotte du Nord. Le, le Lotharik est un sous-marin nucléaire dédié aux opérations spéciales en grande profondeur. 14 marins en mer de Barents, dans l'océan arctique, dans des circonstances qui restent opaques. Troisièmement, le 8 août 2019, à 2 km du village russe de Nyonosketsa, sur une plateforme maritime... Comment tu dis le village C'est Waouh, Sur à une plateforme maritime, dans la base militaire russe de la flotte du Nord, un missile de croisière à propulsion nucléaire explose lors d'un effet statique entraînant une forte hausse de la radioactivité le nombre de victimes ainsi que les circonstances restent elles aussi opaques. Quatrièmement, le vendredi 12 juin 2020, le sous-marin nucléaire d'attaque, la perle de la marine nationale française, brûle en cale sèche à Toulon. Le préfet du Var indique dans un communiqué que les populations locales n'ont strictement rien à craindre dans l'immédiat, les radionucléides mettent des décennies avant de vous sauter à la gorge ou ailleurs, à moins que vous ne soyez encore qu'un embryon. Cinquièmement, 22 juin 2020, la Finlande, la Suède et la Norvège relèvent des contaminations radioactives inhabituelles et inexplicables. Un engin nucléaire inconnu, maritime voire aérien, a relâché des radio-éléments sur le nord de l'Europe. Parmi les radio-éléments détectés, certains ont des demi-vies courtes, ce qui exclut l'hypothèse d'une combustion volontaire ou accidentelle de bois contaminé par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Je vous vous rappelez, avril 86. Hein. Alors, merci la flotte du nord de la Russie, unie derrière son nouveau tsar. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a ici. Euh, un petit visuel avec Poutine qui, qui lève sa coupe de, de champagne, et on voit le panache symbolisé en jaune sur l'Europe du Nord, voilà, et donc la, la question c'est santé, voilà, il lève son verre santé, bon il a l'air d'avoir un, un petit coup nez là, notre ami euh, Poutine, et oh non. Alors, non, non, non, non, il est russe. Oui, voilà. Alors, sur le côté, vous voyez un, un technicien bon, qui, qui est protégé en boule blanche. Alors, c'est n'est pas le, par rapport au Covid-19, c'est qu'il est en train de travailler justement sur ces fameux missiles de croisière à tuyère thermopropulsive nucléaire qui, effectivement, tiraient d'un sous-marin avoir une trajectoire si on leur demandait de viser une cible sur le territoire de la Fédération de Russie qui correspondrait assez à ce, à ce, à ce panache euh, radioactif. Voilà, donc euh, on ne peut pas en dire plus. On, on, la seule chose que l'on sait, c'est que je viens de citer sur l'histoire récente en moins de deux ans, cinq euh, problèmes euh, nucléaires extrêmement inquiétants qui sont à la fois une relance euh, de la guerre chaude nucléaire euh, et de l'éventualité d'une guerre chaude nucléaire, ce que euh, des traités nous permettaient euh, d'éviter euh, depuis les... 1987, et eh bien ces traités ont été euh, balancés en 2018 euh, par euh, le charmant euh, Donald. Alors, on ne va pas fermer cette parenthèse sur le nucléaire sans parler du pauvre Loïc Citation. Voilà, donc qu'un citoyen français extradé en Allemagne le 6 octobre 2018 qui a été privé de liberté pendant 16 mois et libéré de manière conditionnelle en décembre 2019. Il est de fait exilé en Allemagne, loin de sa famille. Son crime s'est opposé à la tenue du G20 de Hambourg les 7 et 8 juillet 2017, Là où les pires crapules étatiques et nucléophiles se sont concertés pour préserver, voire accroître, leur pouvoir de nuisance sur les populations et les territoires auxquels elles appartiennent. Donc, je, je pense que toute personne écoutant cette émission doit taper l'eau et, et essayer d'apporter un soutien pour qu'il soit euh, déjà... Euh, plus, retourner le plus rapidement possible en France pour voir sa famille parce que quand il, est, quand il est sorti il y avait le confinement donc il était obligé de rester en Bourg et là il n'a pas le droit de sortir d'Allemagne donc en fin de compte c'est la double peine pour lui c'est à dire qu'il est exilé euh, il s'est retrouvé dans des conditions où de toute manière euh, il n'est pas germanophone donc il ne parle pas allemand mais il ne pouvait pas avoir de livres donc il n'a pas pu apprendre l'allemand donc pour lui c'est extrêmement difficile à tous les niveaux et surtout comme il l'indique dans une interview donc je mettrai le lien sous notre vidéo pour l'écouter, parler lui-même de sa situation, lui apporter tout le soutien qu'on peut lui apporter et j'espère même qu'il y aura bientôt une pétition exigeant que la France demande le retour de situation auprès de sa famille. T'es allé en Allemagne toi Non, Si je suis allé une fois en Allemagne en forêt noire mais. Le problème c'est qu'au retour, on m'a pris pour un des membres de la bande à Valère et donc j'ai passé plus d'une heure avec une, arme, avec une arme automatique braquée sur moi, isolée, isolée de mon ami. Et effectivement, à la fin, quand j'ai vu la grande affiche, il y avait, eh bien, en troisième position, il y avait quelqu'un qui était vraiment mon de l'époque avec la moustache, les, les, les cheveux longs et les petites lunettes. Tu ne oh. la fais plus la moustache Non, je ne la, la fais plus. Tu mais... plus non, c'est... Arrêté... Ça te va bien Je crois que j'ai arrêté euh, euh, la, la moustache en 1990 pendant la première guerre euh, du Golfe euh, pour, certainement pour ne pas être écrit pour un sous Voilà. Mais <rires> je ne faisais pas partie du parti communiste français euh, à, à, à aucun cas. J'ai refusé de prendre ma carte, même quand M. Jacques Duplot me l'a demandé pendant une réunion où euh, j'étais plus jeune, il m'a dit alors tu, tu vas prendre ta carte au Parti communiste, alors ah ben, je l'ai regardé, j'ai faire... plutôt l'intention de continuer à réfléchir par moi-même. Et donc ce vieux monsieur a explosé de rire et t'as tous les militants qui me sont tombés dessus, une me fait, puis à qui t'attendais. Je fais non, Jacques Duclos Et puis moi, ben, franchement, à 14 ans, Jacques Duclos on, on, on, on, je savais pas qui c'était. Après j'ai su qui c'était. Je... <rire> il était tout petit. Hein. Et je regrette pas ma réponse à ce, à ce genre de personnage. Voilà, donc. S'opposer au, au G20, s'opposer à ces réunions où il y avait euh, Abbé, Toutine, enfin, c'est tout ce que j'ai dit. C'est pas Maria. Et, et, et, et c'est plutôt un signe de, de, de bonne santé euh, à la fois euh, intellectuelle et mentale, et donc il faut vraiment euh, venir euh, soutenir euh, Loïc euh, Citation et, euh, et écouter son, son, son appel. un appel au, au secours. Euh, ce qui est étonnant, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement fort, parce qu'il a réussi, euh, malgré tous ses déboires, à garder un, un, un certain sens de, de l'humour, ce qui trouve que le, le, le garçon est, est bien dans sa tête. À propos de la Russie, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'on peut évincer Poutine Alors, le, le problème, c'est pas d'évincer, c'est aussi Donc, vous que vous me dire. Est-ce que tu penses qu'on peut évincer Macron euh, Je pense malheureusement que Macron et Poutine seront remplacés un jour. Mais le fait qu'il soit remplacé, c'est ça le problème. C'est la même chose par rapport au nucléaire. C'est-à-dire tous les produits nucléaires te disent à chaque fois, avec quoi remplacerais-tu le nucléaire ben Moi, je leur réponds, je ne veux pas remplacer le nucléaire. Et non seulement je dis on ne peut pas, mais aussi je dis on ne peut pas renverser le nucléaire. Il est impossible de produire autant de mégawatts d'électricité avec euh, toute autre euh, source d'énergie. Donc le nucléaire n'est pas ça. Donc il faut imaginer une société qui consomme moins d'énergie, et notamment moins d'énergie électrique, parce que c'est ça la particularité du nucléaire avec le nucléaire tu produis pas de, de polymères, euh, de plastique, de choses. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses euh, qui échappent complètement. Le nucléaire, il est là, à l'origine, pour fabriquer des armes, pour faire des armes. C'est le moyen, d'ailleurs, tous les gens qui ont travaillé sur les armes nucléaires et thermonucléaires ouais. le disent, et ce sont des savants qui disent cela, c'est malheureusement le moyen le plus économique au nombre de morts tués. C'est Ça peut sembler paradoxal, mais c'est une, une réalité. Donc, le but du nucléaire, ce sont les armes de destruction massive et c'est le pouvoir absolu sur, sur les ponts. Est-ce que tu penses que vivre dans une grotte, dans ce cas-là, ça serait la solution Une grotte, une cave, mais à condition qu'elle soit bien aménagée, mais ce n'est pas une solution. C'est-à-dire que la, la réalité, c'est faire disparaître le problème, c'est ça la solution. C est, c est mais moi, ça fait des décennies que je dis... Quel est le problème bon, ben, Le problème, c'est d'être les otages de ce genre de politique. Mmh. C'est une politique terroriste. Et elle, elle s'applique. Donc on est otage et on veut nous faire complices des chantages appliqués à d'autres. C'est pour ça que dans la dernière émission, j'ai expliqué si malheureusement la junte militaro-industrielle chinoise devait envoyer des ogives de terre sur la France et donc pourrir pour un, un temps qui dépasse largement toutes les civilisations les plus, euh, les plus durables connues sur Terre, quel serait euh, notre intérêt à nous et nos familles carbonisées que, que d'envoyer euh, des, des armes qui feraient exactement la même chose, c'est-à-dire qui, qui, qui carboniseraient les femmes et les enfants qui, qui subissent un gouvernement qui n'a pas choisi et qui pollueraient d'immenses territoires en Chine pour aussi des dizaines ou des centaines de milliers d'années Par rapport au nucléaire, toi par contre, Roger, est-ce que tu penses que tu es complice Alors, en utilisant l'énergie électrique alors, en favorisant Internet, du tout, du tout. Euh, J'ai parlé d'otage. Tu es otage. Tu es plutôt otage. Tu es otage, bien sûr. C'est la, la même chose. Tu vois... L'Agence internationale à l'énergie atomique. L'AIEA. Elle n'a rien à foutre des cinq points que j'ai évoqués tout à l'heure. Pourquoi Parce qu'elle n'a que faire des armes nucléaires ou des armes dispersant des radonucléides. Parce qu'il faut pas oublier quand même que les points de pays la du sont complètement exclus de tous les traités sur les armes nucléaires quand ça disperse des radonucléides. Donc, plus du moins, elle n'a rien à foutre de celles appartenant aux cinq membres permanents de la sécurité de sécurité menée. Et aussi à leurs alliés et amis. Euh, les Indiens, Pakistanais, saoudiens, israéliens, voilà. Euh, c'est important d'en parler parce qu'il euh, faut pas oublier quand même qu'on euh, est là, les jeudis, mais par rapport à nos jeudis, eh bien, les États-Unis d'Amérique et, et euh, l'administration euh, de, de Donald de Trump a euh, signé un contrat et construit euh, un réacteur nucléaire à Riyad. Donc effectivement, euh, l'Arabie le, le, Saoudite, c'est un pays où par manque d'ensoleillement et puis n'ont ils ils pas de pétrole, pas de gaz. Enfin, c'est des pauvres gars au niveau. Je pense que eux ils sont complètement du nucléaire pour se faire C'est pas possible autrement, tu vois. Donc quand, non, quand, quand tu comprends ça, tu te dis mais, mais et, et qu'on ose nous parler de terrorisme. Euh, ben bah non, ça c'est purement une menée terroriste des États-Unis d'Amérique de fournir une, la possibilité d'avoir des armes de destruction massive à euh, un royaume confessionnel qui nous a montré par rapport à un de ces journalistes, euh, le euh, euh, euh, euh, journaliste Jamal Khashoggi, et aussi par rapport à un jeune opposant, euh, ben, qu'ils étaient capables de les faire passer de, de vie à trépas. Alors là, en le décapitant, et ensuite en crucifiant son corps en public jusqu'à pourrissement des chairs euh, le 11 juillet euh, de, 2017 pour euh, Abjad al boyabid et puis pour euh, le 2 octobre 2018 pour le journaliste saoudien euh, Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Et on n'aurait rien su de tout ça si les services secrets turcs n'avaient pas ce qu'on appelle sonorisé. Euh, ce consulat, euh, il n'y aurait que le témoignage de, euh, de son ex-future femme qui euh, l'a vu rentrer et qui l'a pas vu. Sans... Voilà. Tu penses que c'est une bonne chose, euh, justement, euh, les services voilà. secrets mais, Non, mais, mais c'est la même chose que tout ce que tu me disais par rapport aux abris, aux caves. Euh, moi, j ai, j ai... Les grottes les grandes... Moi, ça fait des décennies que je dis, parce que quand je dis, ça va faire 18 ans que je jeune à permis, ça fait des décennies que je dis, où sont les abris contre une attaque chimique, biologique et, les... et je dis que si ces abris existaient au niveau local, donc simplement pour protéger les populations, dans... le on COVID... a perdu Bruno. Non, perdu. Dans le cadre de la crise du Covid. On a perdu Bruno. Dans le cadre de la crise du Covid-19, bien, il n'y aurait pas eu de problème de masque, vu que tous les abris auraient été dotés de masques, voire de combinaisons euh, NBC. Donc, aujourd'hui, je dis, si on avait ces abris, si un ou des réacteurs nucléaires euh, euh, passent. Euh, hors contrôle de manière explosive, comme ça s'est produit à Tchernobyl, comme ça s'est produit à Fukushima. Et comme, je l'espère, ça ne se produira pas en France, malgré que statistiquement, euh, euh, chaque jour, on nous rapproche de cette catastrophe Médine France, qui, à mon avis, euh, sera pire que les deux autres, parce que euh, dans pire, on est toujours les meilleurs. Je pense qu'ils ont Et... du savoir-faire là-dessus. Pour le pire, oui, on a un savoir-faire, on a, on a peut-être même l'excellence. Moi, je, je sais que les bombes thermonucléaires françaises sont celles avec le plus mauvais rendement, donc elles sont extrêmement euh, polluantes, parce que qu'elles sont comme des bombes sales. Et donc, un arsenal nucléaire, par exemple, un abruti pose une bombe sale à Paris. Quelques kilogrammes de, de déchets radioactifs, avec quand même, on dirait dire, en dizaines de milliers d'années. Il fait péter ça dans un récitement avec un explosif classique. Donc j'espère c'est sur Paris, et Paris est, est, est, est foutu. À quoi va nous servir le personnel thermonucléaire À quoi vont nous servir le sous-marin nucléaire d'attaque À quoi vont nous servir le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Rien On peut se les mettre sur l'oreille pour les filmer plus tard. Mais en réalité, s'il y a des milliards d'euros qui sont investis, L'argent public, tous les ans, c'est que ça passe par la banque BNP Paribas et que ça va euh, au Route saint à EADS, à, à tout plein de grands groupes de l'aéronautique et du spatial, parce que notamment le M51, c'est une fusée tu même de 12 mètres euh, de haut, qui, qui a dans les tubes des, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNLF. Le eh bien, ça sert à faire des tirs à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. logique monte à plus de trois fois l'altitude de l'ISS, donc à 10 000 km d'altitude, et là, la coiffe s'ouvre et on a plusieurs bombes thermonucléaires qui retombent sous forme d'ogives, chacune avec un objectif, et rentrent à une telle vitesse à travers la, la ionosphère et la stratosphère qu'elles s'entourent de plasma, donc elles ne sont plus repérables par les radars, donc elles sont inévitables. Donc soit tu déclenches une explosion thermonucléaire en haute altitude pour griller l'électronique, soit tu es des missiles d'interception qui intercepte avant l'apogée, soit c'est fini. Tu, tu fais caca-mou, tu chies ou tu te mets dans ton abri. Et c'est pour ça que moi je dis, il faut des abris. Et si nous avions des abris, se poserait pas le problème des plus diables aujourd'hui en France n'oublions pas que la politique qui est mise en place c'est de distribuer euh, aux militaires, aux pompiers aux professions de santé des pilules mais où Dans un diamètre de 10 km autour des installations nucléaires c'est de la connerie parce qu'on sait très bien que quand une installation nucléaire fuit ou pète eh bien les, les, le panache euh, dangereux de radionucléides va être entraîné par le vent dominant sur des centaines de kilomètres, et qu'on va retrouver ce qu'on appelle des hotspots, des points chauds, à 50, 100 kilomètres, ça dépendra du vent ce jour-là. Donc, distribuer à, à 10, 20 ou 30 kilomètres autour d'une installation nucléaire des, des c'est nul et non avenu, ça ne sert strictement à rien. Et quand on que du sait du que cette camion radioactive, tu dois la fixer dans les 8 jours et tout de suite. Parce que la demi euh, de l'iode radioactif est de cet ordre-là, donc tu satures simplement ta thyroïde avec de l'iode non, non radioactif pour éviter qu'elle soit grillée par l'iode radioactif. Eh bien, si tu n'as pas ces pilules, dès que tu as l'alerte à la radio et à la télé, pour toi, tes enfants, ta famille, tes proches, eh bien, tu peux te dire, si tu respires l'iode radioactif, ta thyroïde est foutue et tu vas être comme beaucoup, comme des millions de Français tu vas être assujetti au Lego dont on a changé la formulation. Voilà, ce qui a posé de problèmes à beaucoup de gens. Des, gens. des gens qui ont des problèmes depuis après 1986, par exemple. Donc, arrêtons de faire croire aux gens qu'on s'occupe de leur santé. Cette pandémie de Covid-19. C'est quoi la santé La santé, c'est la possibilité pour un être vivant d'avoir à sa disposition. Euh, toutes ces facultés euh, physiques et intellectuelles, parce que la santé, elle n'est pas uniquement physique. C'est pour tant, ça qu'on dit tant... en bonne santé. Exactement. Le stress au travail, euh, les, les, les méthodes de management euh, euh, complètement inhumaines euh, qui demandent des objectifs aux, aux gens, sont euh, extrêmement nuisibles parce que le stress va jouer sur euh, tout l'équilibre hormonal euh, sur, sur ta chronobiologie sur ton sommeil et à la fin même le stress peut provoquer des cancers c'est à ça, ça peut euh, créer un terrain propice à beaucoup de maladies opportunistes et aujourd'hui avec euh, la chimie, les vitamines le nucléaire plus euh, les gens qui sont mis sous pression euh, au travail, simplement par le simple fait qu'ils ont peur de perdre leur travail, ils ont peur de perdre leur, leur collier d'esclaves qui va leur donner de quoi payer leur loyer et, et de quoi nourrir leurs enfants, de quoi payer la pension alimentaire. On est vraiment dans un monde euh, où euh, l'esclavage, l'esclave est obligé d'aller chercher son, son maître. Faire le, et... Euh, et, et carrément de, de lui lécher les pieds, embauchement, embauchement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut en finir du salariat, il faut arriver à une politique de revenu. Moi, personnellement, je pense que cette politique de revenu, elle doit être dans une échelle de et On doit avoir ce que j'appelle un revenu de base, qui sera le tiers du revenu supérieur, et toute personne vivant sur les territoires touche ce revenu. Et sans question euh, de, de sexe, euh, d'âge, voilà. Après, Il suffit juste d'être vivant. Il suffit juste d'être vivant, exactement. Après... Parce que les morts aussi vont payer un revenu. Alors, Alors non, non, justement. Ah oui. ah, moi je veux bien. Hein. Justement. Mais, mais c'est en ça qu'après, moi j'utilise le, le principe c'est de distribuer la richesse produite parce qu'aujourd'hui il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que euh, c'est la disponibilité de l'argent qui permet d'avoir une activité économique. Euh, nos émissions radar sont un bon exemple du contraire. C'est-à-dire qu'avec très peu de moyens, euh, nous faisons des émissions euh, qui sont sont. On pense effectivement qu'elles feront assez peu à M. Jacques et à M. Emmanuel Macron. Si on achète du temps, une heure une heure par semaine voilà. à peu près mais, mais et ça dépend des années l'idée étant qu'au contraire c'est l'activité parce que en fin de compte la, la, la, la vraie valeur c'est la valeur travail et quand tu as des gens comme Emmanuel Macron qui fait croire qu'il est venu euh, rendre et que, que lui, qui n'a jamais travaillé il, il, est, il est venu rendre à la valeur travail son, sa, sa, sa vraie valeur au contraire lui il est, il est venu indexer euh, sur, la, les, sur les monnaies le travail, et donc le travail dépend de la monnaie, et c'est pour ça qu'on ne parle d'emploi que d'emploi salarié, voilà et donc c'est tout ce système-là qui est faussé, qui est extrêmement mauvais, et donc quand je, je, je parlais de la UA, et donc je disais qu'elle n'en avait rien à foutre des armes nucléaires, sauf qu'elle était très conciliante avec les armes nucléaires, mais simplement permanents de, de son Conseil de sécurité et de leurs alliés alors elle agite frénétiquement son joker alors ce joker c'est un accord scélérat euh, qui s'appelle le WHA 12-40 du 28 mai 1959 avec l'Organisation mondiale de la santé pour que celle-ci se préoccupe exclusivement du Covid-19 plutôt que des mortifères conséquences sanitaires durables, voire définitives. Pour notre santé. Voire définitives, lorsqu'il s'agit d'une atteinte au génome, de toutes les abominables activités nucléaires de la mine pour nos de déchets ingérables donc on voit bien que c'est pour que notre santé on voit bien que la crise du Covid-19 qui de toute manière mondialement fera moins de morts en moyenne que ce que fait une grippe annuellement euh, qui n'est pas comparable aux morts que fait par exemple le paludisme en, en rien du tout Donc c'est quoi il faut, le paludisme ce sont des millions de morts Donc il faut remettre les choses à leur place et aujourd'hui si on regarde le, le Covid-19, il gêne Il gêne les pays qui ont le plus d'échanges commerciaux, parce qu'il est lié au commerce international, il est lié au transport aérien. Et donc, il faut repenser nos sociétés, qui sont des sociétés de consommation, euh, qui sont des sociétés aussi de, de dispersion. Euh, de, des productions. C'est-à-dire qu'il y a des appareils on fabrique une pièce dans un pays, une pièce dans un autre, les conçu dans un troisième, et puis une partie va être ensemble dans un quatrième. Et donc tout ça voyage par, par bateau, des bateaux qui consomment ce qu'on appelle le chou-lourd, qui contient du soufre, Donc ce soufre a une, une plus grande nuisibilité pour l'atmosphère la, pour la, pour que... Euh, le, le fuel que consomment les camions ou les véhicules diesel euh, caractère. j'excuse là bien sûr le caractère qui lui, souvent, est brûlé à 11 000 mètres d'altitude et là il a vraiment, franchement, sur, sur l'atmosphère et la troposphère euh, une influence euh, extrêmement nocive. C'est pour ça que je suis le seul à parler de l'urgence des mises en place d'un programme interpopulaire, scientifique et technique à l'échelle planétaire, plus ambitieux que tous les programmes spatiaux sur la vitale problématique des déchets nucléaires. Voilà. Donc, au-delà des abris, par rapport aux attaques, catastrophes nucléaires, chimiques, ou euh, biologiques, je dis aussi qu'il faut lancer un grand plan scientifique et technique interpopulaire, parce qu'il faut passer au-delà des éternations internationales, pour euh, ce problème planétaire des monceaux de déchets nucléaires, des millions de tonnes, des, des millions de mètres cubes... Qu'est-ce qu'on en fait bien, pour, le moment, pour le moment, il y a quelques abrutis qui, qui disent on va enterrer ça. Toutes les expériences de déchets enterrés qu'ils faut aux États-Unis ou en Allemagne ont tourné à la cata. On a l'exemple je vous dis, en Allemagne et aux états unis euh, avec l'Andra, ben, on a un peu de retard, c'est vrai qu'il y, y a une galerie qui s'est effondrée sur, sur ah, des gens. Pour le, pour le moment, comme c'est pas encore chargé, l'Andra en tube, dès qu'il y aura un effondrement avec euh, des, des cylindres euh, on ici euh, ici, ou là en cuivre euh, oh, des, des chars radioactifs, et ben, on il n'y a Merci. aucune réversibilité. Allez, et que ben, sur des temps petits, c'est-à-dire géologiques, de l'ordre du million d'années, il y a de fortes chances que les nappes phréatiques de la région parisienne soient durablement et définitivement polluées par des Alors, Voilà. Donc il faut s'inquiéter de cette absence d'abri, s'inquiéter de cette absence de, de politique vis-à-vis -vis de choses qui à court terme, moyen terme, terme. Alors, long terme, de manière certaine, vont être extrêmement visibles et pas uniquement pour l'espèce humaine. Alors, l'essentiel, c'est de, de bien montrer aussi que c'est criminel dont on est otage, parce que moi, bon, à, à part jeûner quatre jours tous les ans contre les armes thermonucléaires françaises, je ne peux pas faire grand-chose d'autre, mais... Euh, il faut se poser la question, est-ce que financer quelque chose de mortellement dangereux, même hors de tout emploi, c'est-à-dire que l'arme nucléaire, même si elle n'est pas employée, elle reste extrêmement dangereuse, parce qu'il y a beaucoup de personnels militaires et civils euh, qui sont morts ou qui ont des maladies extrêmement graves, parce qu'ils manipulent ou entretiennent ces armements qui sont extrêmement dispendieux, j'en ai parlé de la dernière fois, beaucoup plus dispendieux que de la ligne Maginot, euh, mais qui sont tout à fait inutiles, comme j'en ai parlé par rapport à une bombe sale ou à des attaques terroristes. N'oublions pas que le 11 septembre 2001, c'est le pays le plus doté en armes thermonucléaires qui est attaqué Les armes nucléaires ne servent strictement à rien. Et, euh, et qui peuvent en plus échapper à l'autre une armée de peut être euh, volée ou il oui. peut oui. y avoir, comme les délais sont très courts pour l'envoyer, il pourrait y avoir un tir euh, qui ne sera pas euh, décidé, donc c'est l'assurance euh, d'une autodestruction sanitaire et sociale à plus ou moins long terme. Voilà. Donc il faut très rapidement sortir de l'impasse des armes nucléaires, donc du nucléaire, vu que le nucléaire n'existe que pour les armes nucléaires. Ce n'est pas les 3,5% d'énergie que fournit le nucléaire. On ne va pas pleurer dessus. Hein. Je pense qu'on va très rapidement euh, comprendre qu'on peut tourner la page euh, maintenant tout de suite. Donc battons, battons notre coupe, Pierre. Battons notre coupe avant que je te laisse la parole pour, pour parler... Euh, de, de, de ce dont tu veux nous parler de, de la cave. Va-t-on notre culte Si les populations de hérissons s'effondrent, moins 30% ces deux dernières décennies, c'est exclusivement de notre faute. Ce sont nos voitures, nos grillages, nos destructions des haies et des buissons, nos animaux domestiques, nos piscines, nos pesticides en granulés. Alors, interdire la circulation la nuit, interdire l'emploi de tous les pesticides rendre les inaccessible in inaccessibles aux modernes manger moins de viande, voire euh, plus du tout, hein. éduquer et surveiller nos chiens et chats surtout la nuit, repenser l'aménagement du territoire en sachant que ce n'est pas le hérisson qui traverse la route, mais la route qui traverse la forêt. Ne sont pas les pistes envisagées par celles et ceux qui font les choix à notre place, grâce à la légitimité légale d'un système de domination électoraliste irréformable au sein duquel la justice est remplacée par le droit, le respect de la vie, par le respect conformiste de normes imposées. Ça correspond tout à fait à ce que disait Kamé il y a 15 jours, c'est-à-dire euh, bah, si effectivement euh, tuer des petits enfants eh bien, par décret ou par une loi, bah, c'est permis, euh, c'est légal. Donc euh, bah, voilà mais on ne se posera pas le problème de savoir si c'est juste ou pas juste de, de, de les tuer ou de les étaler. Oui, c'est oui, la oui, loi. Dit ça. Oui, oui, oui, la, la, la dernière fois. Oui. Tu peux être extrêmement provocateur. J'ai dit qu'on avait le droit enfants. Non, tu as pas dit ça. Et tu as dit que pour la majorité des gens... Ce qui, ce qui leur posait problème, c'était pas tant euh, qu'on qu ait injecté un produit à des vieux dans les, dans les EHPAD pendant la crise du Covid-19, mais, mais, mais c'était le côté éventuellement illégal de la chose. C'est-à-dire qu'on ne se posait pas tant le problème de savoir si la chose est juste que de savoir si la chose était légale. Voilà. Mais tu, oui, tu pourrais la réécouter, elle était, elle était vraiment très bien. Donc, c'est ça. Et donc, par rapport au, au, au maire de conseillers municipaux élus sur leur liste, qui, qui viennent d'être élus aucun, surtout aucun triomphalisme euh, on le sait très bien le pouvoir exécutif local malheureusement appartient au préfet. Donc, euh, un maire ou, ou un conseil municipal qui prendrait un arrêté, que ce soit contre des épandages, bon, bien sûr pas en ville, si la maire de Paris prend des arrêtés contre les, les épandages de pesticides, je pense que... C'est fait, fait d'ailleurs. Il est interdit d'utiliser des pesticides voilà, donc, dans tous les parcs publics. Exactement. Par contre, je, je pense qu'en Essonne, dans les grandes vallées céréalières, euh, si un maire, euh, euh, tout à coup... Euh, se prenait de. Eh bien, on lui expliquerait que ça peut nuire aux emplois et donc que selon la loi Macron, passée sous le gouvernement Hollande, le préfet lui rappellerait que son décret est illégal, veut qu'il met en cause l'emploi salarié. Et c'est bien là. C'est au nom du droit que tout va de travers. Voilà, c'est au nom du droit que tout va de travers. Et je, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Et Alors, quid de l'enquête au sujet de madame Elisa Pilarski femme enceinte de 29 ans dévorée par des chiens le 16 novembre 2019 en forêt dans l'Aisne alors qu'elle se promenait avec son chien Curtis Quid des analyses génétiques trop élevées qui devaient être rendues en juin 2020 mais qui à cause de la crise sanitaire du Covid-19 prendront dans le meilleur des cas encore deux mois de retard de plus Nathalie Pinarski, la maman d'Elisa s'est exprimée fin juin 2020 à ce sujet en indiquant que ce nouveau retard n'était pas rien lié au coronavirus mais aux grandes difficultés que le laboratoire a eues pour obtenir les cellules. Elle garde tout de même espoir que l'enquête au sujet de ce terrible drame puisse trouver prochainement un dénouement. Et là, je vais passer la parole à notre ami Pierre Malachewski et je te passe le micro. Donc euh... Parler de la CAF. Euh, alors, à ce qui me concerne, euh, j'ai reçu euh, un jour un mon de mail, six questions à répondre. Voilà, et à chaque fois, il que je stipule dans mes réponses que je ne touchais pas, euh, pas d'abord de chômage. Et on me demandait de justifier des sommes euh, autour de 2, 3, 4 euros. Euh, voilà, parce que je pas donné ces 45 euros et quand j'ai spécifié que par écrit que j'étais moi-même incapable de savoir donner ces sommes, c'était peut-être une erreur de ma part dans une déclaration d'impôt, parce que j'ai compris, le m'a dit, ben bah non, ça ne fait rien, donnez-nous les justificatifs que vous avez. Voilà, il n'y a pas de problème, si vous n'avez pas tout, ça n'a aucune importance. Donc j'ai envoyé une fiche de paye, parce que ça m'a demandé, j'ai cliqué. Puis après j'ai envoyé le mot disant que je n'avais pas la possibilité de justifier tous les 3 euros, enfin je n'avais pas de stimatique pour tout. Alors c'est là on, dans un équipe, j'ai cliqué, et voilà, et deux mois après, j'ai eu un avis comme quoi mon voilà, SAS était suspendu. Et quand j'ai téléphoné, mon, mon interlocuteur m'a dit que j'avais effectivement cliqué la envoyer de paye, mais qu'ils n'avaient pas la réponse de cliquer sur moi. Quand j'ai vu que j'avais cliqué, il m'a dit, bah non, oui, mais non, Margot. Donc, euh, j'en ai conclu que pour la carte, j'étais, d'emblée, euh, coupable et fondeur, parce que je n'avais pas de recours. Donc, j'ai bien fait le droit. Euh, dans mon esprit, ça m'a beaucoup perturbé, parce que j'ai une structure dans le CP. Donc, euh, à la fin, j'y suis allé. Et au bout de deux mois, parce que je sais qu'au bout de deux mois, il doit répondre. Et je lui ai dit que je prenais des cachetons, que j'étais une structure paranoïaque, j'avais un manteau euh, serré autour de mon cou, et le, la personne m'a dit qu'il n'était pas, on va rétablir, vous on ça, vous cet après-midi, il sera rétabli. Donc j'y suis allé, et il m'a redit, bon il est rétabli, mais vous aurez des sous dans six jours, parce qu'évidemment, le temps qu'on fasse le virement, voilà. Donc ça c'est un premier, un premier élément. Euh, Deuxièmement, deux j'ai un ami qui habite, je ne peux pas donner les noms parce que j'ai pas envie que euh, la cave soit tournée contre eux, enfin, soit tournée contre moi, mais pas contre eux. Donc j'ai un ami qui a dit, avec une femme, voilà, dans mon appartement. Ils ont déclaré, chacun qui, qui n'avait pas de revenu, donc mon ami homme touche le RSA, mon ami femme touche le RSA. Mais le règlement de la cave fait que quand c'est en couple, on a droit à un RSA de couple. C'est-à-dire au lieu d'avoir deux RSA, on a 1,5 RSA à peu près. Et au lieu d'avoir 1000 euros, on a, euh, on a 700 ou 600 euros parce qu'on est en coût. Alors la question c'est qu'est-ce qu'un scoop Alors en euh, venus, les inspecteurs, mon ami a dit que comme ils ont vu qu'il y avait un lit, ça veut dire qu'ils étaient en couple. Donc, ça veut dire que quand on couche ensemble, on est un couple, même si on n'est pas marié, même si on n'a pas un de couple. Mais si on a deux lits et qu'on est marié également, dans la cave on n'est pas marié, donc on n'est pas en culte. Voilà, pour une petite anecdote, j'ai aussi, euh, dans mes relations, quatre hommes qui habitent ensemble, qui habitent tous ensemble, et ça, il y a la carte, et il n'y a pas de case possible. Avez-vous un compagnon Oui, non, mais avez-vous trois hommes compagnons Il n'y a pas la case. donc on ne peut pas remplir. Voilà, bon tout ça est relativement anecdotique. Un un euh, la femme qui donc euh, avait déclaré qu'elle était ce qu'elle habitait, ce qu elle était, euh, enfin qu'elle touchait le RSA parce qu'elle n'avait pas de ressources alors qu'elle habitait en couple, a, a été condamnée euh, suite, parce qu'elle ne pouvait pas rembourser, le trop-perçu, ça s'appelle trop-perçu, ce qui veut dire que la CAF reconnaît qu'elle a lancé un trop-perçu Dans dans mon l'esprit, c'est elle qui est responsable de c'est un trop-perçu et pas le locataire, enfin de toute façon. Elle a donc été condamnée à un travail d'intérêt général qui a consisté à travailler dans une ferme des logiques, à ramasser des carottes de logique et ce ramassage était surveillé par des bénévoles proches des vœux. Voilà, chut, chut, des gens qui veulent changer la planète et tout. C'est eux qui surveillaient pour leur bien les gens qui, en train de mettre à trouver la carte. Bon. Euh, le dernier cas est un peu plus euh, heureux. J'ai une amie, je ne le dirai pas le nom encore une fois, parce que j'ai entendu qu'elle ait de la CAF. Moi, j'assume que la CAF euh, sur moi, j'en ai à la foutre. Voilà, donc je continuerai ce genre d'action et à lire ce texte probablement le dans les locaux de la CAF, parce que là, j'en ai vraiment ras-le-bol. parce ce que je suis en train de le dire. Donc, je le dirai dans plusieurs CAF, je sera filmé. Voilà, on verra ce qui se passe. Donc, cette amie, effectivement, d'après ce que je comprends, a habité avec son fils. Elle a déclaré que son fils était à sa charge. Donc on a un fils à sa charge, on a le RSA plus 120 euros par mois. Et elle a peut-être aussi omis de déclarer euh, sur deux, deux, deux trimestres ses revenus. C'est possible. Je, je n'ai pas d'idée là-dessus. Et on lui reproche aussi que son fils est parti, elle ne l'a pas dit et qu'elle a continué donc à toucher euh, l'argent euh, d'une personne qui était à charge, qui n'était plus assez à sa charge. Bon. Alors, de mon point de vue. Il peut être juste que cette femme rembourse la CAF, si un trop perçu, encore que je maintiens, la CAF nous demandant tous les trois mois de vérifier nos revenus, il me semble que ce sera leur travail bêtement, de tous les trois mois de contrôler, et que si on s'est trompé, bah, de nous dire, écoutez, pendant ces trois mois, non, on ne peut pas vous donner les 120 euros, voilà, allez vous faire foutre. Mais pourquoi ils attendent cinq ans de se rendre compte qu'on s'est trompé, voire 10 ans, donc on arrive à des sommes de 7000 000 euros. Enfin, je passe les détails, c'est pas un Oui, parce que 150 euros par mois, ça fait 1500 euros à l'année, multiplié par 6, ça, ouais. ça fait effectivement 5 000 euros. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'ils attendent 5-6 ans Pourquoi c'est des gens Pour leur demander ça. Et en plus de ça, ce qui est très choquant, c'est qu'ils disent qu'elle qu a fraudé. Ah oui, mais là, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce que ça veut dire C'est que que une question morale. C'est une question morale. On peut dire, bon, monsieur Merechkovski... Vous n'avez pas payé vos impôts, vous, vous n'avez pas, euh, enfin, pas pris le métro, vous n'avez pas payé le métro, mais est-ce que ça fait de moi un fraudeur Le fraude, c'est autre chose dans mon esprit. C'est quelqu'un qui détourne la loi pour son profit, c'est quelqu'un qui, qui, qui accapare de l'argent pour son seul profit. Qui Or, balkanise. Dans mon esprit, l'argent qu'a eu cette femme, je ne vais pas dévoiler sa vie privée, mais à mon sens, les 120 euros, ben, elle en avait besoin, non pas pour aller au bistrot. Elle les a peut-être redonnés à son fils, elle les a donnés pour survivre. Et j'ajoute en plus de ça que la carte, c'est très bien, on ne peut pas vivre avec 500 euros par mois. Puisque pendant le coronavirus, ils nous ont versé à tous, à locataires, des locations de 150 euros. Donc de ce fait qu'ils reconnaissaient, il n'y avait rien de changé pour les gens qui n'ont qui pas de revenus. Qui est, qui est le, la, la crise euh, du, du coronavirus ou pas, les gens qui n'ont pas de revenus, qui ne travaillent pas, ça ne change rien pour le revenu, puisque de toute façon, ils ne travaillent pas. Donc, s'ils si ont donné 150 euros aux gens qui n'avaient pas vendu c'est donc qu'ils reconnaissent justement qu'on fraude, entre guillemets, ou qu'on travaille parce que c'est impossible de vivre avec 500 euros pour les gens qui payent un loyer. Donc, ils le reconnaissent. Donc, il n'y avait pas à donner cette prime, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu en fait, en temps normal, tout le monde fraude et comme il y a le coronavirus, on ne peut plus frauder, donc il nous donne les 150 euros. Donc, tu, ou... as, tu as tout à fait raison que voilà. quand, on a, quand on a un loyer, il est impossible de vivre avec un RSA. C'est impossible. rigoureusement impossible. Tout le monde le sait. Bon, donc cette femme n'a pas fraudé, elle a donné cet argent, elle a réparti cet argent dans l'État en en donnant un peu à son fils ou à d'autres personnes, je ne sais pas. Après, il y a eu une procédure au tribunal. Elle avait trouvé un avocat de fils. L'avocat de fils a dit voilà, madame est étrangère madame ne s'était pas souscrit, et quand j'ai été un petit peu ironique, je lui ai demandé, mais pourquoi mettre, enfin, je vais plus ou moins maître nous sommes dans un tribunal de police, alors le tribunal de police ne peut gérer que l'amende de fraude, c'est-à-dire des 150 euros qu'exige la CAF parce que c'est à a fraudé. donc pourquoi est-ce qu'on va dans un tribunal de police pour remettre en cause, pour, pour critiquer la CAF, alors que ce tribunal de police ne fait que statuer sur le montant de l'amende Et il m'a répondu, c'est pas historique, je fais ce que ma client veut, elle dit, a bon Tiens, ça c'est marrant, vous faites ce que votre client veut. Alors après, il m'a dit Vous comprenez, gentiment, qu'étant payé comme avocat fils de que 45 euros de l'heure, pour gagner ma vie, je ne peux pas passer beaucoup de temps. » Donc ça veut dire qu'il y a une justice à deux vitesses. Quand tu un avocat que, que payé d'office, fils, en est, étant payé qu'il 45 euros de l'heure, il ne fait strictement rien. Et tu es sûr de perdre. Après, quand cette personne a voulu parler, défendre sa cause en disant pourquoi, entre guillemets, elle a fondée, le juge a laissé le phrase historique, je matière historique, Taisez-vous, vous, vous n'avez rien à dire. Taisez-vous, vous, vous n'avez rien à dire. Mais dans quel monde on vit Mais dans quel monde C'est ce qu'a dit la, le, le général qui est responsable de, de la restauration de, de Notre-Dame. Oui, bon, c'est ce qu'a ce qu dit aussi Staline, c'est ce qu'a dit aussi voilà. les fascistes. Taisez-vous, vous, vous n'avez rien à dire. C'est à la justice se permet de dire à, à quelqu'un taisez-vous, vous, vous n'avez rien à dire. Ça, je jamais. C'est la négation de la démocratie. Voilà. Alors, en plus de ça, euh, maintenant, ils disent que son fils, pendant qu'elle était à sa charge, a travaillé. Et mon ami me dit eh « et oui, qu'est-ce que j'en savais qu'il avait travaillé Je dois contrôler euh, ce que fait mon fils quand il est chez moi, quand il est majeur ?» Et il a travaillé naturellement pour une somme ridicule, enfin pour 200 euros, voilà. Donc il avec lui, est, bah, est, cet ami d'être nouveau fraudeur C'est-à-dire, il considère que peu on est ça. On doit être marié, surveiller donc sa compagne, qu'elle n'a pas un amour, je ne sais pas pourquoi. On doit surveiller son fils, même son majeur, mais qu'elle a on vie. Et ça, au nom de la liberté, égalité, fraternité. Mais alors, si je passe chez toi, on nous prendra pour un couple homosexuel, et puis il n'y a qu'un seul lit Non, non, mais c'est. Il ne faut pas libérer ça la démocratie. D'accord. C'est ça qui est litigieux. Donc, moi je dis franchement, si c'est ça, l'égalité, la liberté et la démocratie, franchement, je vous déteste. Et je vous combattrai. Et c'est pas la peine, je vous le dis ça avec une certaine violence, ce n'est pas la peine de me taxer d'islamisme. Je n'ai rien à voir avec l'islamiste ok Je n'ai rien à voir avec l'islamisme. Il faut quand même que vous n'issiez pas à comprendre que des gens qui rejettent vos hypocrisie de liberté, de fraternité, etc., parce qu'ils nous obligent à nous dénoncer, parce qu'ils dit qu un règlement unique, où ils savent très bien qu'on ne peut pas vivre avec 500 euros dans une ville quand on ne paye pas le loyer, qui nous accuse de fraudeurs. Alors qu'ils nous fassent des pressions, qu'ils envoient de lettres recommandées, sur lettres recommandées. Moi, j'ai envie de porter plainte pour harcèlement. C'est illégal d'harceler les gens et de leur envoyer des harcèlement, harcèlement moral. Oui, harcèlement moral. J'espère que c'est possible également. Préjudice moral. Et si je ne trouve pas un avocat, si je ne trouve pas un avocat, je porterai plainte moi-même contre le procureur et je ne céderai pas. J'irai jusqu'au bout de cette affaire sans nommer cette personne. Parce que je connais les malheurs de la carte. D'abord, je n'ai pas à affaire de cette personne. Une victime, un alibi politique de ma cause, donc jamais je ne cette personne, jamais, et libre à eux de dire qu'elle n'existe pas, j'en ai rien à foutre. Et j'irai vraiment jusqu'au bout. J'irai vraiment jusqu'au bout. Effectivement, et j'ajoute en conclusion que tous ces intellectuels qui se revendiquent de Victor Hugo, qui citent les misérables à longueur de journée, qui veulent que les gosses lisent Victor Hugo, qui veulent que les gosses lisent les misérables, tous ces gens qui parlent, qui ont Victor Hugo, qui émet tellement le peuple et tout, qu'est-ce qu'ils font maintenant face aux gens qui n'ont pas un rond et qu'on persécute pour des sommes absolument ridicules Parce qu'en fait, Effectivement, 6 000 euros, ça peut paraître une grosse somme, mais 6 000 euros ramenés à, à, à 6 ans, ça fait 1 000 euros par an, donc ça fait 80 euros par mois, de fraude entre guillemets, 80 euros par mois, sans compter les frais que ça coûte au RSA, d'envoyer peut-être de faire venir l'inspecteur, des gens qui vont, prendre, qui vont prendre un avocat que l'État devra payer. Donc ces 80 euros, en fait, ils ne les récupèrent jamais parce qu'ils sont engouffrés dans la bureaucratie, dans le coût que ça a Donc, il ne s'agit pas de récupérer l'argent, il s'agit de leur faire peur et de les punir. Donc, si c'est pour les punir, il n'y a qu'à les fouetter. Qu'est-ce que vous avez contre le système iranien qui fouette les gens Si c'est pour les punir, il n'y a qu'à les fouetter. Pourquoi cette persécution de demander 80 euros Pourquoi cette persécution de traiter les gens de fraudeurs et peut-être de les pousser au suicide Parce qu'il faudrait voir. Moi, au moins, j'ai le langage. J'ai la possibilité de m'exprimer. Je, je n'ai jamais fraudé. Parce que, non pas parce que je suis honnête, parce que je, reconnais, je connais les méthodes de ces gens-là et je sais que je n'ai pas envie qu'ils m'emmerdent pour 80 euros par mois, mais aussi parce que j'ai la chance de ne pas payer un loyer. Donc, je peux tout à fait survivre comme je survis. Ouais. Voilà, je le dis franchement. Mais voilà. Et je, je pense que tous ces gens qui se réclament de Victor Hugo, qui ces intellectuels, c'est pour réunir un passé et ils ne se regardent pas en face de ce qui se passe. Maintenant, les misérables, ok, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas du 19e siècle. Merci. Je te, re je te, re je te remercie Pierre, je re ton intervention est excellente et il faut la, il faut la faire. C'est la même chose que par rapport à, à Loïc dont je parlais tout à l'heure. Ces gens qui se retrouvent euh, euh, extradés en Allemagne, euh, qui, qui font euh, 16 mois de prison, qui, qui après ne peuvent pas rentrer voir leur famille, tout ça parce qu'ils ont contesté un, un, un système bourgeois, d'exploitation qui euh, veut in fine, tu sais Pierre, c'est très simple, j'en ai déjà parlé, on veut progressivement faire en sorte que les personnes au RSA euh, soit inscrit dans un service de travail obligatoire et on lui dira euh, va vider va euh, la cuvette euh, de madame Ségolène Royal oui, cette histoire, des de, de, histoire, Royal. histoire de, de, de travail obligatoire ouais. qui est qualifiée par la justice de T.G. ça veut dire oui. travaux ouais. d'intérêt général Exactement. il faut quand même voir encore une fois que ceux qui mettent ça en place c'est pas euh, justement c'est des quatre... hommes de gauche oui voilà c'est certains citoyens ouais. qui pour le bien de notre bien veulent nous réinsérer et nous accueillons surtout au travail obligatoire maintenant il faut être de toute façon, ça ne se fera pas parce qu'il y a plein de chômeurs et c'est complètement le bidon. Et les gens âgés, voilà. Et moi, justement, et je ne te C'est ça, ça qui est d'autant plus injuste hein, parce que moi, d'abord, je, je n'ai pas besoin de fronder le ça et quand même, je le fronderai, je sais très bien ce qui se passerait. Ils ne me mettront pas dans une de, de travail parce que si même une de travail, au bout de deux jours, ça sera le bordel parce que je connais la loi et donc j'appliquerai quand la réglementation. Prêt. Tu, tu planteras les 40 ans, oui, zigzag. justement, je, je ferai n'importe quoi. Je, je connais même, je peux même citer le cas d'un de mes proches, qui a été connaît à un travail d'intergénéral, il a été mis dans une station de gauche bien pensant, il a décrété que pour coller un terme, ça lui mettait une heure. Et il n'a pas cédé. Il a mis une heure à coller un terme. Et il a dit comme argument, je suis malade, donc pour moi, je vais mettre un heure à coller un terme. Donc il en a collé, collé, collé, collé, collé, on a collé 10 en une journée. Et on lui a dit partir c'est une grande journée. On l'a viré. Mais cet homme, il est comme moi, il avait les moyens d'avoir de l'humour, de connaître la loi, parce qu'effectivement, connaître un terme quand tu n'es pas été payé, il n'a jamais été précisé. À quel rythme il fallait coller un timbre. Exactement. Ça, quand tu travailles, tu es salarié, effectivement, si tu colles un timbre en 10 heures, le procès peut te mettre à la porte en 10 heures, tu départs, tu as fait un de travail. Mais quand tu es employé par une association pour coller un timbre, il n'y a pas de règlement stipulant en combien de temps il faut coller un timbre. Exactement. Et donc, il faut avoir des connaissances, il faut avoir du kafka, et voilà. Et je peins, effectivement, ce système qui effectivement ne s'en prendra jamais à moi, parce que je suis de la bourgeoisie, effectivement, parce que j'ai un certain savoir. Mais par contre, ceux qui ne savent rien, ceux qui ne savent pas lire, ah, ils ont été cramouillés. Rien. Alors, crac Rac, exactement. C'est le comme le monde de la bagnole dans le cadre de la démocratie commune à Macron et Ruffin, et eh bien ce monde de la bagnole il a touché sa part d'argent public pour pouvoir préserver les dividendes de tous les actionnaires, même de ceux confinés dans leur vignoble libanais. Euh, suivez mon regard. Alors cet argent public accompagnera les inévitables plans sociaux à venir. Bah ben, oui, ils sont inévitables ces plans sociaux. Il va falloir en fuir plein dehors hein, de ces salariés de merde. Et rendra le monde Grette gain. Grette à coups de véhicules utilitaires sportifs. Alors ces SUV sont actuellement plus de 200 millions sur Terre. Ils polluent plus que les industries du ciment ou de l'acier. Alors en France, les ventes de ce type de véhicules ont progressé de 18% ces deux dernières années. Avec nos impôts, nous sommes donc complices actifs du dérèglement climatique provoqué par celles et ceux qui disposent des moyens matériels pour acquérir ce type de véhicule. Si nous sommes un piéton au RSA, avec la TVA, pour nous c'est la double peine. Proportionnellement, nous contribuons fiscalement plus que le stupide automobiliste qui pleure sur les limitations de vitesse imposées et le coût du stationnement. En ce qui concerne les véhicules électriques ou à hydrogène, ces deux formes d'énergie n'étant pas primaires, notre dépendance énergétique restera un problème récurrent si nous ne repensons pas totalement nos modes de transport et nos habitats. Fiscalement. Les transports aériens et spatiaux sont relativement épargnés avec 15 milliards d'argent public français investis pour pouvoir préserver les dividendes de tous les actionnaires, même de ceux confinés en Arabie Saoudite et dirigeant euh, la SAMI, euh, Saudi Arabian Military Industries. Bien sûr, rien de cela ne peut prémunir les travailleurs de cette filière d'excellence de plans sociaux programmés. Alors avec nos impôts, nous sommes donc complices actifs du, dé, du dérèglement climatique provoqué par celles et ceux qui disposent des moyens matériels de se déplacer en avion, mais aussi de la militarisation de l'espace et de son encombrement. Si nous sommes un piéton au RSA, avec la TVA, la fameuse taxe sur valeur ajoutée, dès que vous achetez des petits gâteaux secs, vous la payez, et bien pour nous c'est la double peine. Proportionnellement, nous contribuons fiscalement, plus que le stupide vacancier qui part une semaine à Marrakech, tout serait compris, qui pleure sur la radicalisation islamique et sur l'augmentation du coût des riennes marocains, ou que le plaisancier qui aimerait suivre en direct un match de foot en plein milieu de l'océan Atlantique. Mettre fin au tourisme aéroporté, aux lignes aériennes intérieures et aux transmissions hertziennes à très haut débit pourrait relancer les transports fluvieux et ferroviaires, des marchandises et des passagers, mais aussi développer la téléprésence et ses capacités télérobotiques à partir de réseaux en fibres optiques et de connexions terminales en lumière pulsée. Ce ne sont pas les moyens financiers qui déterminent nos capacités de production, mais ce sont malheureusement les personnes qui décident de l'attribution de ces moyens financiers qui déterminent les directions que prennent nos sociétés à tous les niveaux. Des sociétés respectueuses de tous les êtres vivants décideront de ce qu'elles produisent, des quantités qu'elles produisent et des moyens circulaires mis en œuvre pour ces productions. Ce sont les valeurs intrinsèques de ces productions qui détermineront la répartition équitable des moyens d'échange dont la valeur sera inversement proportionnelle à la quantité immobilisée. Des sociétés respectueuses de tous les êtres vivants arrêteront tous les nuisibles commerce, qu'il s'agisse d'armes ou de matériaux intrinsèquement antinomiques avec la vie. Fibres d'amiante, fibres de carbone, nanoparticules, radionucléides, organismes génétiquement modifiés, pesticides, nous arrêterons aussi les activités extractives qui détruisent les territoires et les espèces endémiques. Travailler moins, produire moins. Consommer moins Pour vivre, pour vivre Plutôt que pour survivre C'est le seul avenir viable Qui s'offre à nous N'oublions jamais Que le pouvoir du tyran C'est notre peur Et que sans peur Comme Pierre Mérestovsk l'a fait Parlant de la CAF Et de cette politique bourgeoise D'asservissement des plus pauvres Sans cette peur Ils n'ont strictement aucun pouvoir les ténèbres annoncées par tous les apôtres des ténèbres, les collapsologues, ces ténèbres annoncées, nous, fiatomes ténébris n'auront pas lieu, car l'esprit libre toujours flambe -voix. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Voilà, et on va... La, soeur, la, la fermière, bien sûr, bien sûr, et on va laisser au, au, au personnel de santé le dernier mot avec un humour, je trouve, bien, bien senti, lavez-vous les mains, la télévision s'occupe de vous laver vous la le cerveau, voilà, c'était l'émission 108 de Radio Radar, c'est tout à fait ça, bien sûr, et, et, et nous, nous sommes là, ben, pour vous salir la tête et pour que votre tête ne soit plus jamais disponible à tous ces discours criminels et négatifs. Lavage de tous. cerveau. Salut à tous et, et merci à tous les présents. Merci à Fabrice, merci à Pierre, merci, merci de à Marc. Ouais, je viens un bon cerveau. Là, je viens de boire une case dans hein, mon cerveau. Est-ce que tu peux me laver moi, je ne lave pas les cerveaux, moi j'en les cerveaux avec, avec des, des, des, des, des idées crasseuses. Oui, mais alors qu que va-t-on dire aussi Alors attends, les, regarde les idées crasseuses, c'est des idées gauchistes des paradis, il faut en faire oui. zade partout voilà, bien sûr zade partout bien sûr. et qui est nuisible qui est nuisible qui est nuisible, qui est nuisible ce ne sont certainement pas les gens RSA je vais vous expliquer tous les gens qui sont RSA on devrait augmenter euh, le, le, le, leur RSA pourquoi parce qu'ils prennent les transports en commun ou ils roulent en vélo euh, souvent ce sont des gens qui mangent peu ou pas de, pas de viande donc ce sont des gens qui ont un bilan carbone euh, les, les extrêmement réduits. Donc ce sont les hommes du futur, ces gens-là. Ils ont, ils ont appris la sobriété par les faits. Mais effectivement, comme l'a dit Pierre, nous, on est des, des RSSistes euh, euh, particuliers. Certains... On a la chance, on a un toit sur la tête. Mais Attends. tous les gens SDF, parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles de notre ami André Philippi. Et, et certains se permettent d'intervenir Radio-Radar. Voilà. Et alors... J'en je, viens à André Philippi qui a, qui a encore un profil Facebook mais qui ne le visite plus de, depuis le confinement. Si quelqu'un a des nouvelles d'André qui, qui nous contacte vraiment, parce que je suis réellement inquiet, je ne sais pas ce qu'il est devenu et il faut parler de ça, tu vois, c'est comme l'oïcitation, il faut le soutenir, et ben André Philippi, je veux savoir ce qu'il est devenu, je veux qu'il sache qu'on pense à lui et que dans les émissions radar, on parle de lui parce que je ne veux pas rester comme ça dans, dans, dans le flou. je veux savoir ce qu'il est devenu. Voilà. À ah dans 15 jours, à toutes et tous, donc euh, ah oui, euh, 14 et 2, ça fait le 16, le 16, et n'oublions pas le 18, sur la marche Adama Traoré, et un nouveau tournage euh, euh, de Pierre Merschkovski, qui je pense que sera encore plus surprenant que les deux précédents, et ce qui lui permettra de, de, de retrouver son sourire, parce que là, il est dans, il est dans le combat intérieur, il est, il, est, il est en mode warrior, il est en mode warrior, voilà. Bon, allez, à dans 14 jours, et on vous donnera des, des nouvelles de de tous ces emmerdements vis-à-vis -vis de, de RS6. Voilà. Mmh. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir à tous.